Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour la première critique de euh, la série The Last of Us, l'épisode 1 qui est sorti cette nuit. Alors, exceptionnellement, je suis tout seul. On l'a annoncé, on va faire un partenariat avec PlayStation Inside. Et pour toutes les autres critiques bah, des, des 8 autres épisodes, on sera donc une partie de l'équipe Naughty Dog Mag avec l'équipe PlayStation Inside. Hélas, pour cette première, je serai tout seul. Pourquoi Parce que qu'actuellement, je suis à New York en déplacement professionnel pour un projet notamment sur Rockstar Mag. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis tout seul. J'ai pu voir la série moi hier soir à 21h. Elle est arrivée à 3h du matin, heure française, sur Amazon Prime. Disponible en VO, en version sous-titrée française, en VF, etc. Et donc du coup, bah, comme on ne peut pas attendre et que là, je n'ai pas le matos nécessaire pour pouvoir filmer euh, à plusieurs, je me permets de la faire toute seule. Mais dès la semaine prochaine, on sera plusieurs, la Dream Team Naughty Dog Mag avec PlayStation Inside. ...pour vous donner nos avis et à chaque fois les vidéos seront divisées en deux. Une première partie absolument sans spoiler et une deuxième partie où ce sera averti avec des timers etc. Pour vous dire la partie spoiler comme ça vous êtes sûr de ne pas vous faire gâcher le spectacle. Donc là vous voyez je suis ambiance ambiance The Last of Us. Ça y est la nature a commencé à reprendre ses droits pour vous faire donc mon avis euh, bah, sans langue de bois sur ce premier épisode qui clairement est du haut niveau. Ça pose vraiment les bases, on ne va pas tergiverser, on va foncer directement dans le vif du sujet. C'est de très grande qualité, autant au niveau de la mise en scène, du jeu d'acteur, des décors, de ouais, tout ça. On va tout détailler, on commence directement donc avec l'épisode. Alors euh, Forcément, comme je vous l'ai dit, là, on attaque la partie sans spoiler, euh, pour voir la partie avec spoiler, c'est dans le timer, etc il y aura un message, ne vous inquiétez pas mais pour cette partie sans spoiler bien entendu c'est sans spoiler sur les éléments que l'on ne connaît pas forcément, euh, je vais vous parler de petits détails sur des vêtements, etc bon ça c'est des choses que vous ne savez les, les seuls petits micro-spoils qu'il y aura c'est ce que vous connaissez déjà dans les jeux donc voilà, donc en tout cas cette, la série commence avec l'épisode où il y a une petite mise en bouche pour poser le contexte et expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas la série, etc, euh, qu'est-ce que le corps ça commence en 1968, donc quand le cordyceps vient d'être euh, découvert, donc il nous explique clairement en fait qu'est-ce que c'est pour toutes les personnes qui ne connaissent pas The Last of Us pour savoir un peu une recontextualisation de où ils vont mettre les pieds euh, dans, dans l'univers impitoyable de The Last of Us. Puis, tout de suite, on voit la, la touche de Craig Mazin. Donc Craig Mazin, c'est le réalisateur de Tchernobyl sur les plans, la mise en scène. Vous allez voir que tout l'épisode 1, et donc j'imagine toute la série, est vraiment tournée sous forme de documentaire. Un peu comme euh, vraiment si on nous racontait ce qui s'était passé. Et en fait, je trouve ça exceptionnel parce que niveau immersion, ça nous plonge directement dans le truc. Et ça, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Euh, il y a une multitude de détails qui vont montrer en fait que la pandémie a déjà commencé. Forcément, comme je vous l'ai dit, il y a une petite mise en bouche pour en fait faire une contextualisation sur qu'est-ce que le cordyceps, qu'est-ce que ce virus-là. Mais après, directement, on arrive dans l'introduction du jeu euh, comme le jeu commence. Et donc, vous allez voir qu'il y a une multitude de petits détails qui nous montrent en fait que euh, la pandémie a d'ores et déjà commencé, mais que bah, personne ne s'en rend compte. Et euh, quand nous, on le sait en tant que spectateur et quand on connaît un petit peu le sens du détail de Neil Druckmann et de Craig Mazin, ça Franchement, franchement fantastique et c'est vraiment cool de voir toutes les petites allusions et les petites choses qu'ils ont mis euh, dans le tournage et dans la réalisation. Ce premier épisode c'est donc l'introduction, euh, comment en fait la pandémie, comment le monde bascule puis 20 ans plus tard dans la zone de quarantaine donc on a l'occasion de découvrir pas mal de choses mais ce qui est vraiment cool c'est que Neil Druckmann et Craig Mazin se sont servis de la série pour aller plus loin dans certains détails donc je vais, euh, je vais détailler cela euh, dans la partie spoiler mais vous allez voir qu'en fait il y a plein d'éléments on a et pas de réponse dans, dans le jeu en fait on, on, on se pose même pas les questions sur certaines choses mais vous allez voir que dans cette série et eh ben euh, certaines choses sont expliquées et ça ça fait vraiment plaisir c'est vraiment cool des fois c'est très subtil des fois c'est un petit détail qui n'a aucune importance mais c'est toujours bien d'avoir des éléments de réponse globalement tout est identique c'est à dire que le cheminement euh, l'introduction 20 ans plus tard la zone de quarantaine clairement tout est euh, respecté il y a quelques libertés qui sont prises il y a quelques petits changements mais vraiment pour les choses très importantes tout a été respecté, donc les fans ne seront pas perdus. On a même par moments certaines scènes qui sont tournées identiques au jeu. Vraiment dans la mise en scène, dans le placement des personnages, dans les vêtements, même dans les dialogues, tout est vraiment identique. Donc c'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'on a un mélange un peu de Tchernobyl à la, euh, à la Craig Mazin qui nous tourne ça comme un documentaire. Mais on garde aussi la pâte Naughty Dog avec vraiment euh, des moments, des scènes, comme celle par exemple sur le canapé euh, quand Joël retrouve sa fille où c'est pareil avec des dialogues vraiment qui sont exactement les mêmes que dans les jeux. Et ça, clairement, eh c'est un gros plus parce que du coup, euh, ça allie vraiment la qualité des deux, des deux supports entre la série de Tchernobyl euh, de Craig Mazin, la, le jeu de Naughty Dog avec Neil Druckmann. Et donc, du coup, les joueurs s'y retrouvent, mais ceux qui ne connaissent pas non plus, bah, ils ont un cocktail fantastique de deux super médias qui se rejoignent et ça nous donne une réalisation vraiment exceptionnelle. Il y a une multitude de références qui, en réalité, ne sont même pas des easter eggs puisqu'en fait, c'est une bonne adaptation. Ça va être des vêtements, par exemple le t-shirt de Sarah qui est exactement celui qu'elle porte dans le jeu Mais aussi les vêtements de Joël, de Tommy, le pick-up de Tommy, la disposition de la maison Vraiment on est dans quelque chose qui est hyper euh, reproduit fidèlement par rapport à la série Et ça c'est vraiment un gros plus parce que moi c'est ce que j'avais un petit peu peur Quand Nedruckman disait que des fois ils allaient prendre des libertés Il y a certaines choses qui pour moi étaient essentielles et importantes Et là eh ben, on les retrouve de nombreux thèmes musicaux de The Last of Us sont également présents dans la série. Et là, je peux vous le dire que ça, ça marche à chaque fois. Dès que vous regardez et qu'il y a des fois, c'est très subtil. Ça va être quoi 5 secondes, vous avez 2-3 euh, sonorités de guitare qui sont celles qu'on retrouve dans The Last of Us. Et là, directement, on a les frissons. Ça marche directement. Certains thèmes ont été repris et réarrangés. Alors, sur certains, ça passe bien. Sur d'autres, je suis un petit peu moins fan. Notamment, bah, « All Gone, No Escape ». Euh, pour ceux qui savent laquelle c'est et euh, à quel moment elle apparaît vous comprendrez sur ça, ça a un peu moins marché Et on retrouve certains nouveaux thèmes euh, qui, étaient, qui étaient inédits, qui ont été spécialement composés pour cela Certains font même penser un peu à The Last of Us partie 2 et pour moi ça marche aussi C'est des thèmes, voilà c'est Gustavo qui est au sommet de son art comme à chaque fois avec The Last of Us Et ils sont les bienvenus La série est donc montée euh, de façon à pouvoir nous donner plus de détails que dans le jeu Sur certains points cela nous permet d'en apprendre un petit peu plus donc comme je dis avec le euh, l'origine de certaines choses que je, dé que je vais euh, développer dans la partie spoiler, mais également euh, l'intro prend beaucoup plus longtemps. Par exemple, dans la zone de quarantaine de Boston, on a le temps de découvrir la vie à l'intérieur de la zone, euh, comment bah, les, les, les rescapés vivent, travaillent, euh, les petits euh, arrangements qu'il y a, le, le métier de contrebandier de Joël, enfin le métier entre guillemets, voilà. tout ça c'est un petit peu plus développé, puisque forcément dans un jeu, il faut faire de la motion capture, ça prend du temps de faire les cinématiques et tout, donc c'est un petit peu vite expédié. Là, Naughty Dog, enfin euh, Craig et Niedrichmann prennent leur temps et ça nous permet en fait de poser un petit peu tout ça et de découvrir vraiment comment euh, bah, les gens évoluent et comment les gens vivent en cette période bah, de fin du monde. Niveau jeu d'acteur, eh ben, c'est vraiment top. Pedro Pascal est exceptionnel, vraiment c'est celui qu'on va le plus voir forcément puisqu'on le voit avant le basculement, pendant le basculement, après le basculement et euh, bah, c'est un jouel parfait. C'est vraiment un jouel, je l'ai vu, j'ai vu la série en VO sous-titrée. C'est fantastique. C'est franchement, je n'ai rien à dire. J'ai retrouvé Joël, j'ai retrouvé ce, ce, ce, ce, ce personnage avant et après, euh, même s'il si y a une réécriture de Joël qui, est, qui se montre un peu plus tendre, un peu plus marquée par le temps, mais qui peut également se montrer ultra agressif, ultra violent, là encore je vais développer dans la partie spoiler mais du coup ça marche, ça marche, en fait on a un jouet plus humain, plus crédible que le, le, le, le sans âme le sans cœur, le super héros, l'invincible l'immortel qu'on a dans le jeu, là on a un contraste différent mais qui marche forcément très bien et que j'apprécie grandement pour ce qui est euh, des personnages un peu plus secondaires, Anatorve Tess, pareil, pu, du peu qu'on a pu en voir, elle tient bien son rôle idem pour Gabriel Luna euh, donc Tommy dans la série, je trouve que là aussi, il fait un, un, un Tommy très crédible, notamment pendant une scène marquante. Voilà, je ne vais pas développer plus. Et bien entendu, c'est que l'on attendait tous, Bella Ramsey, Ellie. Alors, pareil, Ellie, ce n'est pas celle que l'on voit le plus dans ce premier épisode, mais en fait, ce qui est fantastique, c'est qu'il a fallu de moins d'une minute pour se dire c'est bon, c'est bon. <rire> Tout simplement, je suis désolé, c'est bon. Euh, le jeu de rôle, euh, le jeu d'acteur de, de Bella Ramsey est très convaincant et très marquant. Et le caractère d'Elie, ben, je vous le dis, il faut quelques secondes pour se rendre compte en fait que c'est vraiment la Ellie des jeux avec son caractère un peu rebelle, son caractère un peu euh, narquois, celle qui nargue, etc. Et ben en tout cas, ça marche et Bella Ramsey parvient à faire ça, donc bravo euh, sur ça. Pour ce qui est de Marlène, Merle Dandridge, ben, elle sans surprise, elle reprend son rôle puisque c'est elle qui incarnait déjà Marlène euh, dans dans les jeux. Et donc bon ben là, ça marche aussi forcément très bien. Comme je vous l'ai dit, il y a une immense fidélité au niveau des décors, des détails, de l'ambiance, euh, des vêtements, des personnages. Donc ça, c'est forcément un, un gros plus. L'âme et l'ambiance de The Last of Us est parfaitement retranscrit. On ressent vraiment cette angoisse, ce chaos, surtout au début, quand il y a des scènes de liesse, de panique. On ressent, on ressent que c'est que c'est la fin du monde. On ressent vraiment. C'est c'est rare ces séries qui permettent à nous mettre dedans, et là, on y arrive. Vraiment, on, on voit la façon dont c'est tourné. Euh, c'est vraiment ça alterne entre vraiment la prise de vue et, et l'œil de, de la réalisation de Craig Mazin, mais aussi celle de, de, de The Last of Us, c'est-à-dire que quand vraiment euh, Joël, Tess, euh, Joël, Tommy et, et Sarah s'enfuient au début, euh, quand vraiment le, le monde commence à basculer, on a des scènes qui sont les mêmes que dans le jeu, où la caméra est dans le pick-up, etc. On, on, voit, on voit la panique de Sarah, et euh, j'essaie de pas trop spoiler justement pour, pour plus développer dans la partie qui suit, mais vraiment c'est hyper réussi au niveau de la mise en scène. Au niveau des points un petit peu plus noirs, c'est-à-dire que euh, forcément toutes les, les séquences de gameplay au SUT, euh, on a principalement les, les cinématiques qui sont retranscrites et euh, en fait il y a certains points qui sont vraiment zappés et qui vont très vite euh, et donc du coup en fait ça fait un rythme un peu bizarre c'est à dire que c'est paradoxal puisque sur certains points ils peuvent étendre euh, et nous donner de plus en plus de détails comme par exemple je l'ai dit dans la zone de quarantaine voir comment les gens vivent etc mais sur certains points notamment la fuite quand Ellie, euh, Tess et Joël s'enfuient de, de, de Boston où là justement comme il y a toute la partie gameplay qui est zappée ça va très vite donc c'est vrai que du coup euh, à la fois ça prend son temps, mais sur certaines séquences ça va trop vite et donc du coup il y a un rythme pas qui est bizarre mais sur... à de très rares moments où on se dit bon bah là ils auraient pu euh, trouver un moyen de euh, faire durer un petit peu plus le truc parce que ça s'enchaîne très vite. Mais après tout, il faut savoir qu'il n'y a que 9 épisodes et que bon, selon ce qu'on a pu voir, euh, ils vont faire tout le premier jeu en 9 épisodes. Donc forcément il va falloir euh, charbonner pour que tout cela tienne. Enfin pour ce qui est du gros point noir, j'en avais déjà peur avant et je me disais bon ben je vais attendre de voir comment ils vont tourner ça. Là encore, il est trop tôt pour en parler parce que c'est que le premier épisode, mais l'absence des sports, l'absence des sports qui est euh, ben, très compliqué, c'est-à-dire que lorsque Joël et euh, Tess rencontrent leur premier claqueur mort euh, en allant chercher euh, Robert, et ben voilà, on est dans une scène où ben, ils n'ont pas leur masque à oxygène, et ils ont pas il le... n'y a pas les sports, tout simplement. Les sports, c'est beau, hein, tout simplement. Et, et cette, cette part artistique n'est pas là et ça, ça me dérange fortement. Pareil, hein, c'est comment... un petit peu flou sur comment le cordyceps se répand. Je pense que de toute façon, ils vont attendre et au fil des épisodes, on va avoir plusieurs flashbacks, je pense. Hein. Euh, mais du coup, c'est un Petit peu fou, comment ça se transmet, etc. Et sans les sports, ben ça, ça manque quand même de quelque chose. Mais sinon, un bilan plus que positif. J'avais de très très grosses attentes sur cette série, même si j'étais ultra confiant. Et ben là, je suis très content de voir que ça va au-delà de mes euh, attentes, malgré qu'elles étaient très élevées. Sur cela, les amis, on passe maintenant à la partie spoilers. Du coup pour la partie spoiler, eh ben, donc, le jeu, le, la série commence en 1968 euh, donc c'est quand même 35 ans avant l'effondrement. On apprend que le virus vient d'être découvert à Madagascar, on est sur un plateau télévisé. Apparemment voilà donc on reçoit des virologues euh, qui eux, il y en a un qui est plutôt Inquiet, mais qui dit attention, c'est quand même quelque chose. Euh, là, ce n'est pas une virus, ce n'est pas une bactérie, c'est un champignon. Euh, le champignon, ça peut très vite se répandre, ça peut avoir des dégâts considérables. On n'a pas de vaccin, machin, on n'a pas de remède, machin. Et de l'autre côté, on a un autre virologue qui lui est plutôt en mode non, mais c'est bon, c'est sur les champignons, c'est pas sur les humains. Euh, donc là, c'est vraiment le cordyceps qui a été découvert, mais chez les champignons, voilà, ce n'est pas encore chez les humains. Et donc en 35 ans, ça suffit pour basculer. Alors, même si euh, les gens, le public prennent un peu tout ça au sérieux, le virologue qui lui est un peu plus pessimiste et dit oui mais attendez vous rigolez mais si par contre ça se transmet à l'homme et si ça vient arriver, euh, là ce n'est pas des millions mais c'est des milliards de personnes et il n'y a pas de remède etc, le présentateur lui dit ben, alors si ça arrive qu'est-ce qui se passe et là il lui dit simplement et eh ben on a perdu et là il y a un gros blanc et tout le monde se dit ah oui en fait ça peut être sérieux et effectivement 35 ans plus tard on arrive donc le générique démarre et là ben, gros coup de coeur c'est clairement le générique de The Last of Us mais version série donc il est un peu différent mais c'est exactement le même et avec la musique donc ça marche forcément le jeu commence donc bel et bien le 26 septembre mais pas 2013-2003 donc pourquoi ça n'a pas été dit mais clairement c'est parce que bah, Neil Druckmann et euh, Craig Mazin voulaient sans doute que la série se déroule en 2023 et c'est le cas euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, que bah, le début de la série commence avec celui du jeu on voit Sarah qui se réveille et qui va réveiller son père alors ça commence avec le début du jeu chez eux, mais bien avant. C'est-à-dire que dans le jeu, ça commence où Sarah est endormie sur le canapé et Joël arrive en rentrant du boulot. Là, on va vivre la journée avant cela. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça nous permet, en fait, c'est là, de nous rendre compte que finalement, la pandémie a commencé. C'est-à-dire qu'il y a des signes à mon coureur chez les voisins de Joël et de Sarah, Puisqu'il y a une grand-mère qui commence à pas très bien réagir, à pas très bien. Mais ça encore, eux, personne n'est au courant. Nous, en tant que joueurs, on s'en rend compte. Mais les acteurs, etc., personne ne s'en rend compte. Sarah, donc on la voit à l'école, on voit certains de ses camarades qui, eux aussi, il y en a une qui commence à vraiment trembler, à vraiment pas être bien. Et en fait, personne ne sait, mais en fait, ça commence. Et euh, les médias, notamment par la, la radio et la télévision, commencent à indiquer qu'il y a des choses bizarres. Et les, les, les, les habitants commencent à paniquer. Et en fait, ça instaure un climat où on n'est pas bien. On sent qu'il se passe des trucs, on n'est pas bien, euh, donc nous en tant que joueurs on comprend vite mais je pense que pour un spectateur qui ne connaît pas la licence il voit que quelque chose se, se trame, il y a de plus en plus de policiers, il y a des chars de l'armée qui arrivent, des hélicoptères, des avions de chasse, euh, on voit des habitants qui commencent à être paniqués et ça instaure, ça instaure vraiment un climat de mal-être qui est très cool. Le fait de vivre toute la journée, ça nous permet bah, de voir Sarah euh, évoluer avec son père, la petite complicité qu'ils ont. Euh, on se rend compte que Tommy est assez proche d'eux. Est-ce qu'ils vivent avec eux ou pas On ne sait pas, mais en tout cas, dès le petit-déj, il est là. Donc, c'est cool de voir un petit peu euh, le monde de The Last of Us euh, en mode tout va bien. Parce que, du coup, mine de rien, dans le jeu, on ne l'a jamais vu. Comme je disais, il y a une multitude de détails. On a les... Joel apporte les mêmes vêtements qu'il porte dans le jeu. Tommy également. Le t-shirt de Sarah, j'en avais parlé. On retrouve la montre de Joel que Sarah lui offre, le pick-up de Tommy. Plein de petits détails qui sont bien respectés. On en arrive le soir où finalement eh ben, on a cette fameuse scène, la première scène du jeu qui est retranscrite. Et là, elle est parfaitement retranscrite. C'est-à-dire que Sarah attend devant la télévision son père. Son père rentre, ils sont en train de parler, elle lui offre la montre dans une boîte carrée. Euh, Joël lui fait la blague de « mais la montre ne marche pas euh, ». Sarah qui y croit et qui lui dit que qu'elle eh ben, vend de la drogue pour pouvoir lui, lui, payer, lui payer la montre. On se rend compte bah, l'origine de la montre. En fait, c'est une montre que Joël avait déjà mais qui ne fonctionnait plus. Donc pendant euh, cette introduction, on voit Sarah qui va lui piquer son argent qui lui prend la montre pour pouvoir aller la faire réparer en rentrant de l'école. Voilà, vous voyez, c'est plein de petits détails, comme on dit, c'est pas grand chose de savoir en fait, d'où vient cette montre, mais c'est un petit détail qu'on est, con qu est content de savoir, parce que dans le jeu, finalement, on ne savait pas euh, d'où venait cette montre. Finalement, Sarah finit par s'endormir euh, devant la télévision et euh, Joël va la remettre, la remettre dans son lit parce qu'il a reçu un coup de fil. Et premier gros changement de la série, euh, en fait ce n'est pas Tommy qui va réveiller Sarah Elle va être réveillée simplement par des hélicoptères et par des explosions Parce qu'en fait le coup de fil que Joël reçoit c'est Tommy qui s'est fait arrêter par la police Et Joël doit aller le chercher C'est pour ça que Joël n'est pas présent dans la maison le soir où euh, justement Sarah se fait réveiller Et que le, le monde bascule du coup, ben Sarah, euh, elle ne va pas attendre sagement chez elle. Elle va aller chez ses voisins parce que le chien des voisins qui l'a alerté et en fait, elle va découvrir les premiers infectés chez ses voisins et elle se manque de se faire attaquer mais justement, elle arrive à fuir et c'est euh, Joël et Tommy qui vont la sauver in extremis et c'est là qu'on vraiment on va découvrir le basculement. Et là, comme je vous l'ai dit, on a des scènes assez cool, notamment la scène du pick-up où clairement, c'est filmé de la même manière. On a la ferme de Jimmy qui est en feu. On a les mêmes séquences, les fameux euh, le panneau vert qui est de direction avec la voiture de police qui passe devant Joël et Tommy qui décident d'aller à droite On va avoir cette, ce couple d'autostoppeurs avec des enfants sur le côté que Joël va refuser de prendre Plein de choses est bel et bien respecté, et notamment quand on arrive, les scènes de panique en ville, c'est complètement euh, incroyable à quel point ça a bien été fait. Le crash n'est pas un crash de voiture, mais c'est un crash d'avion qui va provoquer une onde de choc qui va faire donc euh, perdre le contrôle de la voiture à Tommy. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus spectaculaire, ça pète de tous les côtés, la mise en scène est incroyable vraiment. Donc bien entendu, suite à l'onde de choc et l'accident, euh, la voiture de Joël, Tommy et Sarah se retrouvent sur le tour ils ont un accident ils arrivent à s'en sortir euh, mais Sarah est bien entendu blessée et là pareil on skip le gameplay tout ce qui va être vraiment la fuite à pied on n'a rien du tout puisque euh, ça Tommy part on ne sait où en mode euh, je, vais, je vais faire un tour et Joël va porter sa fille à bout de bras et directement en fait ils entrent dans un bar et en fait il se fait pourchasser par un infecté, il va se faire sauver par euh, le, le, le, le militaire et donc c'est la fameuse scène choc, euh, on va dire, la mort de Sarah euh, qui est très bien jouée, vraiment, euh, la seule chose qui m'a dérangé, euh, c'est crédible le jeu d'acteur de Nico Parker, donc Sarah ou de, de Joël, euh, Pedro Pascal est très crédible, franchement c'est très bien fait, vraiment c'était une des scènes que je redoutais le plus parce qu'elle était tellement puissante, tellement poignante dans le jeu mais je vais pas vous mentir, elle n'atteint pas celle du jeu pas parce que euh, c'est mal fait, mais parce qu'en fait nous on l'a déjà vécu les joueurs. Je pense que par contre pour des personnes qui ne connaissent pas le jeu, ça risque d'être très poignant. Autre chose qui m'a dérangé, c'est la musique. All Gone No Escape a été, pas remixé, mais elle a été réarrangée. Et ça, pour moi c'est moins impactant. La musique est moins, euh, moins présente dans cette scène alors que c'est tout ce qui fait la différence euh, bah, dans, le, dans, le, dans le jeu. quoi. On se retrouve donc 20 ans plus tard à Boston en 2023 et le monde a donc basculé et là on voit bien hein, vraiment le, le, le plan sur Boston que l'univers les décors ont été respectés euh, on redécoupe ben voilà, cette âme et cette ambiance de la zone de quarantaine où on se retrouve vraiment, on, on, on sent qu'on y est on sent qu'on y est, c'est très très bien reproduire et donc la série, la série va plus longue dans le jeu puisqu'on voit les gens travailler, vivre dans la zone, les règles stri strictes de la Fedra, les attaques des Lucioles les, la lutte entre les Lucioles et la Fedra, les gens qui sont pendus pour ceux qui n'ont pas respecté les règles donc vraiment ça va beaucoup plus loin que, que dans le jeu et sur cette partie là c'est vraiment cool on apprend ainsi que euh, on apprend ainsi que Joel est à la recherche de son frère Tommy, euh, ça dans le jeu on ne, on ne le savait pas et en fait c il n'est pas à la recherche de son frère, là par contre il est à la recherche de son frère Tommy et veut s'assurer que son frère est sain et sauf et pour ça en fait il cherche une batterie pour pouvoir en fait euh, reconstruire un véhicule et fuir la zone de Boston. On a forcément l'attentat des Lucioles mais qui ne se déroule pas pas au même endroit ni au même moment euh, ça se déroule au moment où Tess euh, est capturée par Robert et qu'elle s'est fait un peu malmenée par, euh, par ses hommes et donc du coup l'attentat va lui permettre de s'échapper euh, mais du coup voilà on voit bien cette lutte entre les Lucioles et la Fedra qui est assez importante et c'est à ce moment là justement qu'on va découvrir les premiers moments d'Elie qui comme je vous l'ai dit dès les premières secondes euh, on retrouve Ellie dans son caractère un peu provocateur rebelle euh, dans sa façon de, de faire et Bella Ramsey parvient à tenir son rôle de la merveilleusement bien et ça du coup je pense qu'elle va vraiment faire fermer beaucoup de bouches euh, parce que euh, dès les premières secondes ça match autant le caractère d'Eli que le jeu d'acteur c'est incroyable. Ce que l'on attendait peut-être tous et la question qu'on se posait dans le jeu mais oui Tess et Joël semblent être en couple Puisqu'on la voit rentrer en fait euh, tout simplement euh, chez Joël et elle va directement se coucher, s'allonger avec lui. Elle le prend dans ses bras quand Joël est en train de dormir. Donc on imagine qu'ils sont en couple. Le lendemain, on découvre la fameuse scène où justement euh, bah, Joël découvre qu'elle s'est fait attaquer, etc. Il va la soigner et donc il décide d'aller euh, bah, retrouver Joël, non pas pour récupérer leurs armes, mais pour récupérer une batterie et même un véhicule afin de partir pour le Wyoming. Parce que selon les informations de Joël, euh, son frère se trouverait donc dans le Wyoming. Là encore, un autre moment de gameplay qui a un peu été skippé, c'est quand justement euh, Joël et Tess sont sur la trace de Robert qui vont faire euh, bah, plusieurs fois, euh, pas le tour de la zone, mais ils vont à, deux, à plusieurs endroits de la zone de quarantaine pour avoir des informations. Là, il suffit d'un point pour avoir des informations et ils retrouvent euh, Robert. Donc voilà, ça va un petit peu vite. C'est certains passages, comme je l'ai dit, qui vont vite. Ce n'est pas très dérangeant, mais c'est vrai que quand on connaît très bien le jeu, ça peut perturber. On assiste à la rencontre euh, de Ellie et de Marlène, mais justement dans le, dans le camp des Lucioles où on se rend compte que justement Marlène dit que les Lucioles sont un peu en perdition, c'est un peu compliqué, qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes euh, mais ils apprennent qu'un groupe de Lucioles est arrivé euh, près, euh, près de la ville euh, au Capitole justement et c'est une bonne nouvelle pour eux et donc c'est la rencontre entre euh, Ellie et Marlène. Petit changement là aussi, euh, Ellie ne connaît pas Marlène, elle a déjà son couteau, le couteau de sa mère, euh, et donc du coup par contre Marlène sait très bien qui elle est parce que Ellie euh, s'est fait capturer par les Lucioles et elle veut pas dire sa vraie identité, elle dit qu'elle s'appelle euh, Victoria si je dis pas de bêtises, et donc du coup euh, Marlène lui dit je sais que tu t'appelles Ellie, machin etc, donc là il y a aussi un petit changement à ce niveau là mais ce n'est pas, pas grand chose euh, et je suis très intrigué de voir justement comment euh, ils vont expliquer, euh, comment Marlène va expliquer à Ellie qu'elle la connaît, etc. Ça va être assez intéressant. Autre changement également, euh, Joël et Tess ne retrouvent pas Robert sur les quais mais ils le retrouvent chez les Lucioles et c'est comme ça que Marlène se fait blesser euh, et c'est à ce moment là qu'elle va lui demander à Joël et à Tess d'emmener Ellie la rencontre entre Ellie et Joël est la même sur papier puisque euh, Ellie débarque et essaie de le poignarder, mais c'est dans un contexte totalement différent et donc on va assister au fait que Joël et Ellie vont aller dans une planque tandis que Tess et Marlène vont aller vérifier euh, si le, le deal est bon parce que Marlène ne leur propose pas de récupérer leurs armes puisque du coup là Robert ne leur a pas vendu mais elle propose à tout simplement Tess et Joël de leur donner une batterie, un véhicule et des armes pour partir pour le Wyoming ainsi que des informations sur euh, Tommy. C'est à ce moment-là donc que du coup on va euh, voir la fameuse scène où Tess part avec Marlène tandis que Joël garde Ellie dans la planque et que Ellie lui demande bah, qu'est-ce que je dois faire, que Joël dit bah, t'as qu'à tuer le temps et qu'elle lui dit ta montre ne marche pas. Vraiment cette scène là aussi est identique, elle est assez forte et assez poignante et j'ai beaucoup aimé. Toute la partie pour sortir de la ville est là encore assez rapidement skippée. C'est-à-dire euh, que ça va très vite. Les... Lorsque Joël, Tess et Ellie se font capturer, ce n'est pas deux gardes mais un seul garde euh, qui, se fait, euh, qui se fait, comment s'appelle, qui, qui, qui leur tombe dessus. Il va y avoir la fameuse séquence où eh ben, il va leur contrôler, savoir s'ils sont infectés ou non. Et au moment où c'est du tour d'Eli, Ellie lui met un coup de couteau. Et là, en fait, il y a une scène qui est complètement fantastique, puisque euh, on revient un petit peu la scène euh, du début avec Sarah. C'est-à-dire que le, le, le, le militaire qui se fait poignarder la jambe veut tuer euh, Ellie. Joël se met devant et en fait Joël va avoir un flashback qui va complètement le faire vriller. Et on retrouve le vrai Joël, le Joël haineux en colère et d'une violence inouïe. Euh, HBO et, et Naughty Dog avec Ned Druckmann avaient prévu qu auraient, prévenu qu'il y aurait moins de violence. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas. Et là, on le voit, puisque Joël va se jeter sur le, sur le, le militaire et va complètement le fracasser, mais avec une telle violence, c'est assez énorme. Et je trouve que ce côté flashback est vraiment bien foutu. Et je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de flashbacks, autant dans la souvenir de Joël, mais aussi pour comprendre comment le cordyceps arrive. Puisque, comme je vous l'ai dit, la série commence en 1968, ça bascule en 2003. Et je pense qu'entre temps, on va voir que le champignon va muter, mais à mon avis que les humains vont vouloir se l'approprier, pourquoi pas s'en servir d'armes, et que ça va dégénérer. Voilà un petit peu, la série s'arrête comme ça, quand justement Joël et Tess découvrent que Ellie est infectée, qu'ils se font repérer, qui fuient. Donc voilà un peu comment ça se termine. Un épisode qui pour moi est très bon, une très bonne mise en scène. Oui, il y a deux, trois choses qui me dérangent comme la musique, certaines musiques qui sont peut-être un peu trop discrètes, certaines reprises qui ne sont peut-être pas à la hauteur des originales, euh, les sports, etc. Mais dans l'ensemble, c'est exceptionnel, surtout pour un début, ça pose bien l'histoire. Et j'ai d'ores et déjà hâte de découvrir eh ben, le deuxième épisode qui arrivera donc lundi prochain à 3h du matin en France. Là, cette fois, je serai, retourné, retourné, euh, je serai de retour en France, donc je découvrirai ça en même temps que vous. Euh, donc voilà, je rappelle que l'épisode est disponible dès maintenant sur Amazon Prime en français, en VO, en VO sous-titré. Donc n'hésitez pas à aller le voir et nous dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Attention, si vous voulez spoiler, mettez bien, mettez bien en gros majuscule spoiler et sautez plusieurs euh, fois la ligne pour ne pas spawner les autres personnes. Pensez aux autres qui n'ont pas encore vu la série. Donc voilà, sur cela les amis, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag pour plein de nouvelles choses. On vous prépare une très grosse année. Et ça commence avec les critiques de la série The Last of Us qui seront en partenariat dès la semaine prochaine avec PlayStation Inside. Salut à tous, à très vite.